Gueule au poète, on voudrait y voir, toi. Devant un tour à l'usine, c'est quoi les verres Du verbiage, mais question de travail, des clous. Peut-être bien, en tout cas, que le travail est ce qu'il y a de plus proche de notre activité. Mais aussi, je suis une fabrique sans cheminée. Peut-être sans cheminée, c'est plus dur. Je n'aimais pas que vous. Je sais, vous n'aimez pas les phrases creuses. Débiter du chêne, ça, c'est du travail. Mais nous. Sommes-nous pas aussi des menuisiers Nous façonnons nos chaînes de la tête humaine Bien sûr, pêcher les choses respectables Je D'autant plus respectable est le travail du poète Qui pêche non pas des poissons mais des gens vivants Dans la chaleur des hauts fourneaux Chauffer le métal incandescent C'est un travail énorme Mais qui pourrait qui pourrait nous traiter de fainéants Avec la râpe de la langue, nous polissons les cerveaux. Qui vaut le plus, le poète ou le technicien Qui mène les gens vers les biens matériels Tous les deux, les corps sont des moteurs. L'âme, un subtil moteur à explosion. Nous sommes égaux, camarades, dans la masse des travailleurs. Prolétaires du corps et de l'esprit. Ensemble seulement nous pouvons embellir l'univers Le faire aller plus vite grâce à nos marches Contre les tempêtes verbales bâtissons une digue Au boulot Au boulot L'attacher neuve et vive aux moulins les creux Aux orateurs, aux meuniers qu'avec l'eau de leurs discours Ils fassent tourner les meules Au boulot Au boulot que le poète, on voudrait y voir quoi devant un tour à l'usine. C'est quoi les verres, du verbiage Mais question travail, des clous. Peut-être bien en tout cas que le travail est ce qu'il y a de plus proche de notre activité. Moi aussi, je suis une fabrique sans cheminée, peut-être, mais sans cheminée, c'est plus dur. Je sais que vous n'aimez pas les phrases creuses d'éviter du chêne. Ça, c'est du travail. Mais nous, ne sommes-nous pas aussi des menuisiers Ne sommes-nous pas aussi des charpentiers Fasse-t-on le chêne de la tête humaine, bien sûr, pêcher les choses respectables, jeter ses filets dans les filets, attraper un esturgeon, ah ah Autant plus respectable que le travail est poètes. poète, Tu pêche non pas des poissons, mais des gens dans dans la chaleur des hauts fourneaux, chausser le métal intondescent. Ça C'est un énorme travail Et qui pourrait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 Embellir l'univers, faire aller plus vite grâce à nos marches. Contre les tempêtes verbales, bâtissons une digue. Au boulot Au boulot Au boulot Au boulot Tâché neuve et vive, au moulin, les creux orateurs, aux meuniers, qu'avec l'eau de leurs discours, ils fassent tourner les meules. La tâche est neuve et vive au moulin Les creux orateurs, aux meuniers Qu'avec l'eau de leur discours Ils fassent tourner les meules Au boulot Au boulot le poète ou le technicien Au boulot le charpentier Au boulot l'usineur Au boulot ah, Je voudrais t'y voir toi devant un tour à mes questions de travail. Mais... Ah, t'es bien. Ah, t'es bien. Et en tout cas, que le travail, euh, est ce qu'il y a de plus proche de notre activité, moi aussi, je suis une fabrique. Je suis une fabrique sans cheminée, sans machine. Peut-être, mais sans cheminée, c'est plus dur. Je sais, vous n'aimez pas les phrases creuses. Dépister du chêne, ça, c'est du travail. Faire une maison, ça du travail mais nous ne nous sommes-nous pas aussi des plombiers mais nous ne nous sommes-nous pas aussi des maçons nous façonnons une chaîne de la taille humaine bien sûr pêcher la chose respectable jeter ses filets dans les filets vous attrapez un hein, mysturgien vous traitez de fainéants rap de la langue, nous polissons le cerveau qui vaut le plus. Un. Un. Le poète ou le technicien.